Alors bonjour à toutes, alors je suis avec Aurore aujourd'hui qui est venue euh, donc pour euh, un jour de formation avec moi et qui, a, qui suit également la formation donc à distance donc on va parler un petit peu justement de son ressenti par rapport à ça Alors tu peux peut-être nous dire quand est-ce que tu as commencé la, la formation à distance Alors j'ai commencé en septembre l'année dernière Oui euh, bon, je ne me suis pas beaucoup investie au début, maintenant je m'investis un peu plus oui. Euh, il y a un bon suivi, je trouve c'est vraiment bien. Euh, les filles du groupe sont vraiment présentes, elles nous aident bien. Et quand on pose des vidéos ou quoi que ce soit, ils nous corrigent aussi. D'accord. Et puis, surtout toi, tu es là pour derrière, pour nous aider encore un peu plus. c'est oui. bien. D'accord, super. Et euh, du coup, est-ce que tu as trouvé que c'était facile de suivre ce genre de formation au départ, j'étais un peu réticente parce que je me suis dit que c'est quand même une formation à distance, il euh, n'y aura peut-être pas beaucoup de suivi ou il n'y aura personne derrière nous. Et en fait, c'est tout le contraire parce qu'on euh, a quelqu'un qui nous suit derrière, qui nous demande nos évolutions, qui regarde nos photos avant-après. Et franchement, je trouve que c'est euh, vraiment top. Je n'ai jamais été dans une vraie, euh, une vraie formation. Oui. Je trouve vraiment c'est complet et c'est vraiment... D'accord, du coup. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir plutôt cette formation à distance sur six mois plutôt qu'une formation que tu aurais pu faire en centre Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là bah, Une formation dans un centre, c'est bon. déjà pas six mois, il n'y a pas de suivi. Et là, au moins, il y a un suivi pendant déjà six mois et voire plus. On peut mmh. rester dans le groupe pour avoir montré nos, nos évolutions et voir ce qu'on a fait de, de beau, ce qu'on fait... Les, nouveaux, les nouveautés qu'on me propose et mmh. euh, franchement c'est bien et on a encore euh, des suivis, on peut corriger nos erreurs encore après, c'est ça qui est bien. Mmh. D'accord, ouais. donc c'est ce qui a fait que tu as fait ce, ce choix là, parce que tu avais envie avais vraiment d'avoir un suivi voilà. après. J'avais vraiment envie de faire quelque chose déjà où on a la possibilité de rester à la maison, mmh. de faire les choses euh, quand on en a envie, pas d'être d'avoir des horaires, vraiment euh, d'être flexible et franchement c'est bien, j'aime bien. D'accord, donc toi tu apprécies beaucoup la flexibilité de la formation, pouvoir ouais. la suivre quand tu veux C'est bien parce qu'on pas... on se dit pas dans, dans là et on a la formation, il faut qu'on fasse ça On peut vraiment euh, par exemple se dire bon bah, ce soir je me mets vraiment quelques heures pour faire ça, faire les pauses Et après on me met sur le groupe et franchement on a tout de suite des réponses, tout de suite des corrections et c'est vraiment bien D'accord, super. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, voilà, tu en as on a parlé un petit peu avant. On a la possibilité de rester plus que 6 mois sur euh, ce groupe, justement. Ah oui, justement. justement. Voilà. Enfin, ça fait plus de mois de septembre ouais. que je suis inscrite. Et, voilà. et bon, je n'ai pas encore fait passer l'examen. Le... Et, ouais. et je suis toujours suivie. Donc c'est quand même pas mal. Je trouve vraiment que euh, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de de se dire oh, il faut se dépêcher, il faut vraiment se pousser on est suivi et on fait à son rythme c'est ça que je trouve qui cool. exactement et après, euh, ce, qui est, ce qui est pas mal aussi, c'est que si on a des difficultés de paiement, on a différents paiements aussi ça oui, c'est top paiement plusieurs fois, c'est aussi une des choses qui a, fait, qui, a qui a fait c'est ça qui a fait ouais. que, parce que je me suis retrouvée au chômage et c'est vrai que bah, j'avais envie de devenir prothésiste angulaire et on n'a pas forcément euh, une somme à sortir comme ça mmh. et j'avais rien donc il fallait quand même prendre le kit et ce qui est bien c'est que quand on paye la formation on a le kit qui est de démarrage en même temps avec ou euh, mmh. compris dans la formation enfin ça je ne le propose plus mais par contre j'offre voilà. euh, une réduction sur le voilà. kit actuellement ouais, voilà autre, oui tu avais l'autre option, oui. option et euh, bah, j'ai pu commencer j'ai fait en plusieurs fois et puis on ouais. ne s'en même pas passer parce que c'est pas une somme qu'on sort tout d'un coup voilà ça revient à moins de 200 euros voilà. par mois ça. donc ça permet quand même euh, en plus de financer après la formation avec euh, les pauses qu'on réalise euh, durant, euh, mmh. durant la formation comme je l'explique souvent il suffit de demander par exemple une participation de 20 25 euros euh, par cliente, enfin par modèle et du coup ça permet très rapidement de rentabiliser la formation de payer les produits donc euh, d'investir un petit peu dans des nouveaux produits dans des dans des nouvelles choses et pourquoi pas après dans une formation complémentaire de nail art ou forme artistique ou pourquoi pas carrément maquillage ou une autre formation et ça permet donc de euh, finalement gagner sa vie commencer à gagner sa vie sans pour autant avoir à dépenser de l'argent donc en fait c'est un investissement plus qu'une dépense c'est ça, tout résumé. Voilà. Ah, ça. Oui. Mais après, des fois, c'est bien de l'entendre de la part d'une élève parce que, euh, voilà, de l'autre côté de la caméra, on pourrait se dire, ça peut être compliqué de mettre ça en place. Et je pense qu'à partir du moment où on a confiance en soi, ça d'ailleurs, on en parle un petit peu dans la formation aussi, euh, enfin, sur le groupe privé surtout, euh, voilà, une fois qu'on qu a les bonnes stratégies, qu'on met en place la publicité, ça fonctionne. Après, encore faut-il vouloir s'investir. Euh, et avoir vraiment l'envie d'y arriver pour après euh, surmonter les premières difficultés parce que forcément au départ on a des petites difficultés et c'est aussi pour ça que c'est tellement important d'avoir un suivi derrière d'avoir euh, des personnes qui vont nous corriger derrière parce que si on fait des erreurs au départ par exemple si vous suivez une formation de 5 jours, 10 jours une fois que vous sortez de cette formation là il n'y a plus de suivi donc si vous faites des erreurs au départ donc de 1 vous n'allez pas savoir pourquoi ça ne tient pas d'où ça vient, euh, donc les décollements, les problèmes comme ça. Et en plus de ça, vous avez tendance à refaire constamment les mêmes erreurs puisqu'on ne vous corrige pas. Et donc du coup, il y a bien souvent des filles qui après laissent tomber ce métier parce qu'elles ont des, des difficultés justement de tenue ou de choses comme ça. Et donc euh, du coup, euh, voilà, il n'y a, a, a pas le suivi nécessaire pour réussir euh, derrière. Alors, tu peux confirmer qu y a, que tu vois aussi dans le groupe certaines filles qui, qui cartonnent vraiment euh... Ouais, des filles, elles ont passé leur, euh, leur certificat. Euh, bah ça, elles ont vraiment cartonné. Elles n'ont pas mis longtemps non plus. Y en a, elles ont commencé en même temps que moi. Ça fait bah, déjà longtemps qu'elles ont eu leur euh, certificat. Et puis, elles nous mettent encore leur pause après. Ouais. Et franchement, euh, des fois, c'est même elles qui corrigent aussi pour nous donner des conseils quand on a du mal et tout. Ouais. Et euh, c'est vrai que... Là franchement c'est motivant, c est, c est motivant ouais. ça, ça permet vraiment de, comme tu disais avant euh, faut d'avoir des vidéos de quelqu'un qui montre son évolution, qui c'est mieux parce que moi je me suis inscrite parce que justement tu avais fait des interviews, tu avais interviewé ouais. plusieurs personnes et j'ai vu les témoigneuses, ça m'a vraiment euh, motivée, je me suis dit c'est qu'elle est complète, c'est pas comme celle qu'on voit sur internet la plupart du temps il n'y a pas de, de choses comme ça, mmh. elles parlent de leur formation, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de, de personnes qui prouvent que c'est une bonne formation. Mmh. Là, bah, franchement, c'est vraiment bien parce qu'il n'y a que ça. Mmh. Et c'est ça qui m'a motivée encore plus à venir parce que j'avais vraiment des doutes au départ et je ne regrette pas de me lancer. Mmh. Et puis tu me disais aussi que tu avais commencé à suivre une autre formation. Oui, j'avais fait une formation et euh, bah, c'était euh, Caris. Et je regrette parce que ben je me suis inscrite là-bas pensant que ben, c'était à distance aussi et eux vraiment je regrette parce que j'aurais mieux fait de venir chez toi au début parce que ben, même encore maintenant alors que ben, j'ai résilié ça fait ben, depuis le mois de septembre ben, ils me relancent encore à payer, payer, payer alors que je suis plus dedans, j'ai même pas de formation, j'ai rien, il n'y a pas de suivi, il n'y avait rien du tout J'avais vraiment un bouquin à, à faire chaque semaine, il fallait faire une page et l'envoyer. Faire... Ça, c'était un peu fium, de ce que là, On a le groupe, on poste tout de suite nos, nos photos et on a tout de suite des réponses. que là, on n'avait rien. Et Franchement, euh, je suis bien contente d'être dans cette formation. Oui, il y a un vrai suivi. C'est ça, il y a un suivi et les filles du groupe, elles sont top. Ouais. Que Parce qu'en en fait, sur le groupe, ça aussi, j'en parle pas mal dans, le, dans les vidéos, mais c'est super important, on est toutes bienveillantes. Il n'y a pas de filles méchantes sur le groupe. Et euh, j'ai envie de dire, si tu rien à dire, tu tais parce que voilà, il n'y a pas de, de personnes qui vont descendre les autres. On a compris quelque chose, c'est que on, enfin moi j'essaye d'inculquer ça à mes élèves, c'est qu'on ne progresse pas en rabaissant les autres. Au contraire, en valorisant les autres, en aidant les autres, on progresse nous-mêmes. Donc en fait, moi je suis vraiment dans, dans, ce, dans cette optique-là de bienveillance, d'aller toujours aider un maximum les autres filles. Et je pense que c'est comme ça qu'on évolue vraiment positivement et rapidement. Je sais pas ce que, -ce euh, que ça fait. Ça, donne confiance en nous, justement, ça permet de tout de suite évoluer et euh, de se dire ben, on, on y arrivera, on est soutenu, donc euh, ça permet mmh. vraiment d'avoir quelqu'un hein, qui nous pousse aussi derrière et qui nous montre bah, qu'on n'est pas nul, qu'on qu peut aussi réussir. Et moi j'ai commencé, euh, j'ai fait vraiment au début, euh, c'était pas, pas le top. Hein. Et voilà, je commence à m'améliorer et ça me donne vraiment envie de continuer et de faire des pauses sur des personnes et de m'entraîner, de faire encore plus. Yeah, D'aller toujours plus loin. Voilà, c'est oui. ça, ça, et d'apprendre de nouvelles choses, ça me donne vraiment envie de faire après, par la suite, peut-être la, la formation nail art, après faire peut-être d'autres choses, s'il si, euh, mm. y a d'autres formations par la suite, on verra bien. Oui donc euh, ouais, moi ça me... c'est quelque chose qui te attends toi t'as envie d'aller toujours plus voilà c'est ça ouais. donc c'est aussi bon signe hein, parce que <rire> si euh, ouais, si t'étais pas bien dans la bah, formation si, tu n'aurais voilà, pas quoi. voulu continuer et oui. puis euh, franchement et puis, ce qui est bien c'est que le groupe quand on a des petits coups de mou elle nous remonte un petit peu elle nous dit allez allez et tout et ça ouais. c'est vraiment bien d'avoir suivi ouais. et toi aussi es toujours derrière toujours à nous dire allez et puis euh, quand on nous met des poses, des fois ce n'est pas des poses super jolies, tu es toujours à nous dire ben, ça ça serait mieux mais ta pose est bien, tu n'es pas ouais. à nous, nous descendre, tu n'es pas là à nous dire ouais, ça c'est pas bien, c'est vraiment pas bien ouais. fait, tu essayes toujours de nous dire que c'est bien et en nous donnant toujours des conseils. Euh... Voilà. Ouais. J'essaie toujours de mettre le point sur les points positifs parce qu'il y a toujours au moins un ou deux points positifs. Euh, ou alors dans l'ensemble c'est joli, mais il y a des choses à rectifier. Et ensuite je dis, voilà, pour améliorer ta pose, il faut rectifier ça, ça, ça, en faisant ça, par exemple en limant, en tenant comme ça ta, ta lime ou tout. Et si je vois que quelqu'un finalement ne comprend pas euh, bien ce que je lui dis, après deux, trois fois où je la corrige, en fait j'ai déjà fait des vidéos que j'ai rajoutées à la formation pour justement expliquer encore davantage. J'ai fait un live aussi récemment où j'expliquais justement le limage des parallèles pour bien faire le bombé tout ça, comment tenir sa lime comment bien ça, tenir le bien, doigt ça, parce que ça c'est ouais. le plus gros, bah moi ouais, c'est mon plus gros défaut, c'est les parallèles, les bombés donc quand j'ai vu la vidéo c'est vrai que ça m'a beaucoup ça t'a beaucoup aidé ouais. ouais. ouais. moi mm. ça m'a bah, fait des efforts hein. <rire> <rire> donc ouais. voilà, donc, franchement c'est bien c'est bien, mmh. oui. <rire> Donc maintenant, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, les formations à distance, c'était super justement par rapport au suivi et tout ça. Mais j'ai remarqué euh, que for forcément, ça convient pas forcément à tout le monde et qu'il y a des gens qui ont justement besoin d'un petit plus, finalement. Euh, en fait, qu'ils avaient besoin d'un petit ajustement. Justement, c'est peut-être ce que toi, tu me disais aussi, c'est que tu aimes le principe de la formation à distance, la liberté, tout ça, que ça amène. Euh, mais par contre, tu avais toujours encore un petit problème de décollement, de choses comme ça. Voilà, et tu avais ça. envie de venir un jour en, de plus en formation pour apprendre voilà. vraiment, euh, au, personnellement, toi, ce qui faisait que tu avais encore des petits décollements oui, par Vraiment moment. apprendre euh, de A à Z, voir le mouvement qu'il fallait vraiment faire, mm -hmm. voir vraiment euh, la pose, comment... Euh, parce que ouais. moi, c'est plus les formes aussi que j'ai du mal, bah, mm -hmm. le décollement, mais surtout les formes. Mm -hmm. J'avais jamais okay. un angle qui était pareil que l'autre. Oui. Je pense que je ne suis pas la seule, hein, mais <rire> c'est le début, c'est normal, et vraiment, euh, là, avec euh, de voir, de voir, bah, ça m'a vraiment permis de, de voir mes défauts, de voir ce que je faisais de mmh. mal. Et, et là, tu as bien compris, alors, ouais. du coup. Ouais. Vraiment, euh, j'arrive à faire le geste, franchement, là, ouais. bah, je vais rentrer, je pense que je vais faire une pause. <rire> c'est vrai peut-être pas sur toi, non. mais non. on vient de les faire. Non, mais c'est <rire> sur la même entraînement, déjà, ouais, et après, ouais. euh, je vais... Mais panne. du coup ça t'a un peu reboosté aussi ouais. pour, pour la ça, suite C'est ça, ça m'a reboosté parce que c'est vrai que j'avais un petit coup de mou en dernier et là... Ouais. Ça Par rapport à des choses plus personnelles, plus personnelles alors, tu m'avais dit, voilà. Et là maintenant bah, ça, me, ça me motive, oui, puis ouais. ça nous ça donne quelque chose en, à faire, ça nous... on a envie de se surpasser en fait, on a vraiment envie d'aller plus loin. Là moi ouais. quand je vois ces ondes ongles, <rire> eh bah, elle me dis, bah, j'aimerais bien réussir à faire <rire> ouais. ça. Bah, alors ouais. que pas très... ça c'est pas très compliqué, hein. c'est... C'est juste des, des amandes un peu entre amandes et stilettos. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Et euh, ouais, j'ai juste mis un petit, euh, un petit élément euh, décoratif doré dessus. Ce n'est pas grand chose, mais effectivement, ça demande un peu de technicité pour, euh, pour le limage, tout ça. Oui. En plus, ça fait oui. des belles couleurs pour l'été. Oui, bon. <rire> c'est vrai qu'on a fait des couleurs pastelles toutes les deux. Alors, euh, <rire> toi bleu, moi, euh, moi rose. C'est vrai que c'est assez sympa. Oui. J'aime beaucoup euh, ouais, les, les couleurs un peu comme ça. Euh c'est ouais. <rire> cool. Ouais. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu penses de, de l'association Parce que justement, je me demandais, parce que j'ai de plus en plus de, de personnes qui ne sont pas encore dans la formation, qui ont justement cette peur de ne pas être assez suivies, ou qu'il n'y ait pas un suivi assez personnel. Euh, donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée peut-être de rajouter, fait de faire une formation un peu mixte, on va dire, en mixant la formation donc, très complète à distance de 6 mois et en y intégrant peut-être un jour, deux jours ou trois jours de formation en centre, mais pour valider finalement ce qui a déjà été appris dans la formation et pour bien euh, sceller les connaissances, on va dire, pour partir vraiment sur des super bases euh, ensuite. Qu'est-ce que tu penses de, de ce principe-là, bah, d'associer justement les deux bah, franchement, Oui, moi j'aime bien parce que justement, bah, bah, ça permet déjà, on a la formation, on a le suivi, mais d'être avec toi, de nous aider en même temps, ça peut plus nous aider à, à monter, à évoluer. Parce que moi, je trouve que, là, encore hier, j'ai fait une pause sur ma main, je n'arrivais pas, et là, je suis nue. Et maintenant, j'ai vu la technique, et je trouve que, je, je, maintenant, ça me donne envie de continuer et d'essayer de, mmh. vraiment de le faire de mieux en mieux. Je trouve que bah, la formation, là, elle serait bien... Ça serait bien d'associer de, les deux. d'accord. Ouais. Ouais. Ça serait bien. Ok, super. Oui, après, il faut te dire aussi que ça faisait un... un certain temps que tu n'avais pas non plus beaucoup pratiqué. Oui, j'ai fait... bah, pas, beaucoup... pas fait énormément de pauses non plus, j'en ai fait peut-être une dizaine. Oui. Mais euh, je n'étais vraiment pas non plus super investie oui. au début. Et là, là maintenant, bah, je dois bien m'investir et je vais commencer à prendre des clients parce que ça commence à rentrer. Oui. Et euh, là, moi, je conseille vraiment l'association des deux. Voilà, pour toi, par exemple, ce serait... Moi, je pense qu'il y a finalement deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont besoin d'un petit soutien euh, comme ça en personnel. Et il y a d'autres personnes comme Jennifer ou elle... Euh, voilà. bah, Jennifer, Agathe. Et puis, il y a plein, plein de filles. Hein. Cindy aussi. Euh. Alors, il y en a plein. Hein. Je ne vais pas citer tous les noms ici. Mais qui réussissent très bien juste avec la, la formation à distance. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a... J'essaye toujours de m'adapter un maximum à ce qu'on me demande. Parce que je me dis c'est super important de répondre à vos besoins, à, aux besoins de, de mes élèves. Et du coup, euh, j'ai senti que sur certaines personnes, il y avait ce besoin-là d'un petit plus, euh, d'être un petit peu plus encadré, un petit peu plus avec euh, voilà la, la grande sœur au-dessus de l'épaule pour pour vraiment bien montrer chaque geste. Et puis, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Donc, je me dis peut-être euh, faire les deux formules je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire euh, ou à euh, m'envoyer un mail ou à m'appeler pour me dire euh, « voilà Moi, ça m'intéresserait justement de faire une formation euh, avec euh, un ou deux jours ou trois jours de formation euh, donc en présentiel. » Donc, n'hésitez pas à me le dire. Ça, voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours aussi pour, euh, pour savoir finalement ce que je dois faire, ce qui est le mieux pour vous. Et, euh, et voilà, moi, je pense que ça peut correspondre à... À pas, mal de, voilà, à pas mal de gens les, les deux formules et je trouve que c'est plutôt intéressant mmh. non, moi je trouve aussi c'est vraiment intéressant c est, c est, là ça sera vraiment encore plus complexe à l'aider ouais. et euh, je trouve que ça peut être vraiment un plus euh, pour nous pour, moi, pour ouais. celles qui ont besoin d'avoir un suivi derrière en ouais. plus d'accord, super est-ce que tu as peut-être encore un petit mot de la fin quelque chose, euh... Ah, franchement si les personnes hésitent, euh, moi je, comme je disais dans la vidéo au départ, euh, moi j'étais vraiment hésitante je voulais pas trop m'investir dans quelque chose euh, où je savais pas où je mettais les pieds et du moment que vous regardez, regardez peut-être même les autres vidéos qu'il y a sur Youtube, les autres, euh, les autres témoignages comme c'est oui. vidéos. vidéo et vous verrez que franchement euh, on est bien suivi, on évolue vite et euh, après, bah, dites-vous que ça peut permettre de, de travailler à la maison, d'avoir peut-être votre propre salon et puis d'être indépendant quoi ne plus être sous l'influence d'un patron, euh, vous serez votre patron, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est ça que je veux en fait, et, bah, grâce à toi peut-être que je vais pouvoir le faire ouais. par la suite. faut dire j'y arriverai, j'y arrive, vas... voilà, <rire> tu vas y arriver. <rire> ouais. Il faut se donner les moyens d'y arriver et puis il ouais. n'y pas de problème. Bah, J'y arriverai alors. Je te sens remotivée. Euh, oui, bah, bah oui, là ça m'a motivée et puis mon euh, une bonne professeure. C'est vrai ouais. ouais, Merci. Puis, ouais, comme, on en, comme on discutait avant un petit peu aussi, euh, je lui demandais euh, justement si j'étais la même en vrai ouais. par rapport à, à ce qu'on peut voir dans les vidéos ou euh, tout ça. Bah, franchement, elle est encore plus souriante et <rire> euh, plus dynamique. Elle dit C'est vrai que j'ai pas mal d'énergie. <rire> Ouais. Franchement elle est top et puis la formation elle est vraiment bien franchement n'hésitez pas Ouais, je vous le dis enfin, okay. je suis un peu timide n'hésitez pas hein. <rire> bah, bah, déjà un grand merci d'avoir fait cette vidéo ah, bah, parce je non, que je sais que ce pas évident pour toi ouais, euh, un petit normal. peu timide devant la caméra mais tu t'en es très bien sorti c'est super et euh, vraiment, merci d'être venu aujourd'hui, c'était vraiment cool. Bah, c'est vraiment cool euh, à toi surtout parce que euh, tu m'as vraiment bien et je pense que grâce à ça, ça va me permettre de me booster un peu plus et de me remettre dedans dans le bas. Ouais. Voilà, c'est cool. C'est cool. Ouais. <rire> bon, bah, je vous dis à très très vite et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Euh, donc, vous pouvez également me joindre hein, par rapport au site euh, www.yourmails.com international.com euh, donc là vous retrouverez toutes les formations j'ai fait également des petites vidéos explicatives au niveau des formations euh, voilà aussi de la plateforme de formation, comment ça se passe. En fait, vous pouvez euh, donc euh, retrouver toutes les informations sur cette page. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter donc soit par mail, par SMS, par téléphone, euh, par Facebook, par Instagram, ce que vous voulez. Euh, vous me retrouvez partout sous mon nom. Donc c'est Nathalie Krebs, K-R-E-B-S. Et donc euh, voilà, euh, vous pouvez me contacter avec très très grand plaisir. Je vous dis à très vite.